Cette année, c'est vraiment une aubaine pour nous les passionnés. Quoi. Se retrouver avec euh, les grands de ce monde du jeu de dames, franchement, c'est un kiff pour moi. Oui, c'est énormément d'émotion. Aujourd'hui, Drancy est la capitale du jeu de dames. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour que ce soit une grande réussite. On est fiers d'être là et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un grand événement de jeu de dames de cette envergure en France. C'est un ressenti formidable qu'on peut avoir d'aboutir à ce qu'on a voulu et que tout le monde soit content. Ça dure quand même 8 jours sur 9 parties. Une partie peut durer entre 4 et 5 heures. Voilà, on a encore 2 heures aujourd'hui pour savoir qui sera les champions du monde World Cup et amateur. Ceux qui sont les plus forts c'est les Pays-Bas, le Sénégal et le Cameroun et la Pologne et bien sûr la Russie avec un représentant qui est cinq fois champion du monde. Ça fait rêver, vous voyez tout est réuni, c'est situé dans un parc et ça c'est très important. Pour nous les compétiteurs de haut niveau on a besoin de ce genre de cadre-là, le calme, les salles spacieuses. L'ambiance est cool, apaisée et on est tous en pleine réflexion. Je l'ai toujours dit, c'est un puissant moteur de socialisation. Vous voyez qu'on se retrouve, les gens viennent des États-Unis, de la Chine, de la France naturellement, d'autres pays européens, mais aussi beaucoup plus de l'Afrique. Le jeu d'âme, c'est ça, sa richesse. Au-delà des joutes sportives, je crois que l'essentiel, c'est de se retrouver et de passer du bon temps dans le fair play. Les meilleurs gagneront toujours, mais je crois que l'essentiel, c'est d'avoir pris du plaisir et de vouloir revenir naturellement.